Je vous ai présenté l'interface web. Maintenant, les clients lourds. Parce que même si on vise à permettre une utilisation sans client lourd dans le monde réel, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui a du client lourd. Ben, le premier client, quand on vient de l'open source, c'est Thunderbird. Donc, ce qu'on fait avec Thunderbird, on est du coup les seuls à le faire, est permis par notre architecture. En gros, je vais vous le montrer, suite à ce que je viens de vous dire, le côté intéressant. Donc je vais lancer mon Thunderbird. Donc là, j'ai mon Thunderbird avec mon compte de démo. Vous voyez, mes mails là. C'est les mêmes qu'ici. J'accède à ma même messagerie. Voilà. On gère l'archivage. Donc on a un connecteur pour Thunderbird. On a un plugin. Si je vais voir dans les add-ons, j'ai un connecteur BlueMind que je vais pouvoir paramétrer avec pour gérer toutes mes préférences depuis Thunderbird parce que encore une fois, je vous ai dit que BlueMind pensait utilisateur. Le scénario de... Je suis un utilisateur et moi je suis en mode client lourd. Mais dès que j'ai une préf à changer quelque chose, il faut que je passe par le web. Ça peut marcher, mais le vrai scénario, si je suis un client lourd, à la limite, je ne veux même pas savoir qu'il y a une interface web qui existe. Donc on a réimplémenté les préférences, les mêmes, au niveau du client lourd. Donc ce client lourd, il va permettre de gérer des choses spécifiques à BlueMind. Ce connecteur, comme l'archivage, il va aussi permettre de gérer le calendrier. Et là... Donc vous connaissez peut-être le calendrier fourni par défaut avec Thunderbird, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Thunderbird ici. Vous utilisez Lightning. Voilà. Donc Thunderbird a un module un XPI qui s'appelle Lightning, une extension, qui apporte une brique calendrier. Bon sauf que euh, bah nous on avait essayé de la déployer justement à différents ministères ou autres. Le retour utilisateur n'est pas bon. C'est quand même une brique qui a été pensée perso. Qui c'est attaquer des agendas CalDAV, mais qui a été très longtemps euh, lié à un serveur CalDAV particulier, ancien de Sun, euh, qui, lorsque vous avez beaucoup d'agendas en termes de performance, ce n'est pas très satisfaisant, qui ne gérait pas les ressources, etc. Et le gros problème qu'il y a lorsque vous avez une solution serveur, c'est que du coup, vous avez une interface web, quelle qu'elle soit, euh, de calendrier, voilà, et quand vous y allez sur votre client, c'est une interface différente. Donc Les couleurs, ce pas les mêmes. Euh, il n'y a pas la gestion des ressources, vous ne pouvez pas faire la même chose. Les vues que vous avez pu définir, vous ne les retrouviez pas, etc. Et donc, pour le point de vue utilisateur, ça, ça signifie juste une incompréhension. Je ne comprends pas, j'ai deux outils pour faire la même chose. Si je veux faire une salle, il faudrait que je passe par celui-là, sinon par celui-là. Bon, en gros, l'utilisateur, il se dit, c'est quoi ce, cette réponse d'informaticien qui ne comprend rien à mon vrai problème, qui qu complique le, le sujet donc, nous, on a eu ça dans des ministères, c'est-à-dire avec 100 000 personnes derrière. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Du coup, on n'affiche plus Lightning. Nous, on a supprimé Lightning. On va, par contre, afficher directement le calendrier de, de BlueMind. Du coup, vous retrouvez tout votre contexte, vos vues, toutes les fonctionnalités, donc les ressources, hein, voilà, les salles, euh, tout. Et c'est exactement la même interface. Ce qu'on va plus afficher, c'est le bandeau. Voilà, On ne va pas recliquer dans le webmail, alors que je suis dans un client lourd Thunderbird, euh, Mais c'est le même. L'utilisateur, du coup, pour lui, c'est transparent, c'est la même chose. Et le jour où vous voulez gérer en plus une migration de, allez, on va supprimer les clients lourds, c'est beaucoup plus simple, parce que pour l'utilisateur, au niveau interface, ça ne change pas. Et donc, ça, c'est un vrai gain en termes de performance, de déploiement. Le connecteur, il se majore automatiquement. Dès que vous mettez à jour le serveur, il suit, il se majore automatiquement. Et donc, tous les gens qui ont Sunderboard, ils voient, enfin en tout cas en France, ils voient vraiment BlueMind comme. Ça remet euh, Thunderbird au niveau d'un Outlook parce que, qu'en gros, en synthèse, c'était vu, Thunderbird, c'est un bon client mail, c'est pas un bon client collaboratif. Et le problème, c'est que les gens voulaient des clients collaboratifs. Et donc, souvent, gens... c'est un prétexte aussi pour passer ou pour euh, garder Outlook. Là, avec Thunderbird, on fait un peu sauter cette barrière parce qu'en termes d'agenda, euh, contact aussi. Alors, contact, on ne va pas afficher ceux de BlueMind. On va, euh, tout le choix book. on va venir synchroniser les contacts de BlueMind. Pourquoi Parce que Thunderbird est quand même très, très lié à ses cartes d'adresse. C'est normal, le mail, les autocomplétions partout. On ne peut pas juste lui dire c'est plus cela, c'est cela-bas. Il fait trop d'opérations en interne. Donc là, on est obligé de venir synchroniser. Euh, voilà. Et là, si je lance une synchro d'ailleurs, parce que je viens juste de lancer mon Thunderbird, vous voyez que j'ai mon manuel de tout à l'heure qu'on avait créé. Qui apparaît dans mon Thunderbird. Bon, là, je viens de lancer Thunderbird, normalement, la synchro, tâche de fond automatique. Ce qui fait que, depuis mon webmail, j'envoie un mail à Manuel. Euh, dix minutes après, je suis dans mon Thunderbird, je fais une invitation, j'ai Manuel qui existe. Donc, c'est toujours pareil, pense par à l'utilisateur, c'est une vue globale. Ce n'est pas en fonction de l'outil, il faut que je sache ce que j'ai fait où, etc. Donc, voilà pour Thunderbird. Autre. Clé en lourd, c'est euh, ben Windows, Outlook et l'univers Windows. Donc on a pas mal travaillé là-dessus parce que dans le monde réel, euh, sur le terrain, notamment en entreprise, on rencontre beaucoup d'univers de, de, Windows. Et donc, quel type de support on a? On a un connecteur pour Outlook, un peu comme celui de Thunderbird, sauf que au niveau d'Outlook, on ne va pas afficher l'agenda de BlueMind, on va synchroniser les agendas BlueMind avec ceux de euh, d'Outlook. Euh, Outlook ne s'est pas affiché, on n'a pas le moteur Gecko, HTML5 comme à Thunderbird par exemple. Et puis les gens qui veulent garder Outlook, ils veulent l'ergonomie Outlook. Le connecteur il se met à jour aussi automatiquement. Euh, on a un plugin de synchronisation automatique depuis Active Directory, on a aussi, évidemment, depuis OpenLDAP, hein, tout ce qui est LDAP, mais on a aussi depuis AD. Du coup, vous dites, c'est quoi votre filtre pour les utilisateurs, le filtre pour les groupes, et ça se fait automatiquement, c'est incrémental, ça gère les modifications, ça va gérer, même si vous changez de nom, la, la dame qui se marie, qui change de nom, voilà, tout, tout ça, c'est géré. Euh, et puis, on a un SSO automatique, enfin, on, a un, un automatique, on en gère le SSO euh, avec Windows Active Directory Kerberos, c'est-à-dire que les gens qui ont cette architecture-là, on est capable avec BlueMind d'avoir une authentification unique. Vous connectez à votre poste Windows, vous allez dans le navigateur, vous êtes connecté à votre BlueMind parce qu'on gère cette brique-là. On est en train de le faire aussi avec un, un SSO open source qui s'appelle CAS, qui est très utilisé notamment dans le monde universitaire. Bon, on a fait celui de Windows en premier parce que c'est là où on avait plus de demandes. Mais euh, nous, dans notre logique, euh, voilà, on veut absolument euh, donner toutes les alternatives possibles en open source. Donc on va, on va le faire aussi. Mais ça, c'est vraiment un point clé parce que ça, il y a quand même peu de solutions euh, open source qu'ils font, notamment en Messagerie. Et après, autre euh, aspect avec le monde Windows, c'est qu'on a un outil de reprise qu'on fournit aux partenaires qui vous accompagnerait sur les projets, qui permet de reprendre les données depuis un Exchange. Donc, vous dites, voilà, voilà mes utilisateurs, je veux mail, agenda, contact, et euh, l'outil reprend tout. Vous avez des progress bars, il vous dit, voilà, j'en suis à 1200 mails sur euh, 4500 pour lui, euh, carnet d'adresse, etc. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'en plus, l'outil est incrémental, parce que dès que vous faites une migration un peu importante, ce n'est pas un one shot, hein, des fois, ça peut prendre une semaine. De euh, migrer toutes les données, parce qu'il y, y a du volume en messagerie, on peut parler en Tera, il faut retraiter, réécrire les mails, il y a quand même du, du boulot. Et du coup, c'est incrémental, c'est-à-dire que 15 jours avant ou un mois avant, vous faites le gros, 15 jours avant, on vous refaites et ça ne fait que le différentiel, et puis euh, juste avant le top de la migration, vous le relancez, c'est que le différentiel qui passe, et là, vous faites le switch. Donc, on a tous les outils pour gérer ça proprement, qui sont fournis aux partenaires, justement, voilà, pour qu'ils puissent vous accompagner intelligemment et efficacement dans ces migrations. On a aussi fait un outil d'import PST, les archives Outlook, euh, parce que les gens ils traînent encore des archives PST. Et donc, quand ils passent à Blumen, ils nous disent, mais je fais quoi avec euh, ça Donc, on est capable de les reprendre. On travaille aussi très bien avec le monde Apple. Euh, alors là, pour le moment, j'exclus tout ce qui est iPhone, iPad, mais je parle de macOS X. On sait synchroniser la partie calendrier et contacts, euh, parce que dans macOS X, en fait, Apple livre en standard des applications iCal, enfin, calendrier et contact, qui utilise pour synchroniser des protocoles euh, ouverts, très bien, CalDAV et CardAV. Donc, euh, Depuis la version 3, on a implémenté ces protocoles. Et donc si vous avez un client Mac, euh, macOS, vous pouvez utiliser avec un serveur BlueMind. Certains smartphones aussi permettent de définir des, des calendriers externes en caldave. Donc ça peut aussi être utilisé depuis certains smartphones. Et c'est un protocole standard, donc voilà, ça a quand même certains avantages.